Alors, bienvenue à notre émission du douzième mois de l'année 2022 dans l'intimité de Dieu. Et nous allons commencer notre moment de prière. Nous allons nous incliner devant le Seigneur et encore implorer son secours pour qu'il nous restaure, nous ressource et que nous puissions atteindre ses objectifs sur cette terre. Alors, nous allons prier pour confier ce moment au Seigneur. On prie le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons, nous te louons, nous te et te magnifions. Toi en qui il n'y a point d'homme de variation. Sabah, nous voulons te confier ce moment. S'il te plaît, prends le contrôle, Saint-Esprit, prends le contrôle et dirige toutes choses, Atteins tes objectifs dans nos vies. À toi, toute notre reconnaissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nakou, est-ce que vous êtes là? Allo est-ce que vous êtes là? Bonsoir, délégué. Bonsoir. Est-ce Est que vous, vous me recevez? Oui, oui, il reçoit bien. OK. Donc, top, c'est parti. C'est vous qui commencez. Si vous pouvez faire la lecture de la... Si vous avez la Bible à côté, vous pouvez... On avait déjà pris un autre Macou, il a été déconnecté, peut-être qu'il va nous prendre en cours. D'accord. Le texte, est le livre de 1 Timothée 7 à 9. Oui, 1 Timothée 3, 7 à 9. 1 Timothée 3, 7 à 9. Okay. Donc on peut, on peut commencer maintenant. Oui. Bonsoir à tous. Toi oh, les bienvenus à l'émission dans l'intimité de Dieu, l'émission au cours, au cours de, de laquelle le Seigneur nous fait du bien. Aujourd'hui, notre thème, c'est le Seigneur permet à notre vie d'être un levier de foi. C'est situé dans le 9. Donc on comprend nos bibles, 1 Timothée 3, verset 7, il est écrit il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage Allez. de ceux dont de ceux du dehors. Amen. Ah. Donc je reprends, il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès, du vin, d'un gain sordide, Alléluia. conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Amen. Alléluia. Concernant. Comme je le disais tantôt, comme je le disais tantôt. Notre thème de ce soir, est, Seigneur, permet à notre vie d'être un levier de foi et de témoignage. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, les sujets de prière. Et je rappelle que je suis le modérateur de ce moment. Je suis le frère Ouattara Marcel. Voilà. Et donc, nous allons commencer. La première partie, c'est le témoignage. Mmh. Voilà. Et donc, le premier sujet, nous allons prier, nous allons dire à Dieu de nous aider à garder un bon témoignage parmi nos frères et en dehors de l'église. Là où nous nous trouvons, on doit savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Voilà, mmh. il faut qu'on ait un bon témoignage. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à avoir un bon témoignage. Prions. Père mmh. Éternel. Père, eh, nous bénissons ton nom. Parce, Parce que, que nous tu es prêt à eh, oui. avoir un bon témoignage. Père, c'est le roi de l'Église. Dans l'Église, parmi nos frères et en nous l'Église. nous ne voulons pas, seulement oh Dieu, à être dans l'Église. Et nous voulons avoir un bon témoignage. Que, que ce, ce soit au ce niveau au niveau au niveau de niveau des niveau au du au niveau au la communauté. niveau la niveau Que nous au niveau au niveau au niveau au niveau nous, nous au à toi soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Nous allons demander à Dieu de renouveler notre amour pour Son œuvre. Voilà. Amen. Que Dieu vraiment nous aide. Euh, que Dieu renouvelle en nous Son amour. La prions. Ah, Éternel, nous te prions de Amen. renouveler. Notre Père. Dieu Dieu au nom de Jésus. Nous avons besoin de ton amour. Je ah, dis dans ta parole, tu aimeras ton et Dieu de la de tout ton cœur, ton manifestement. Ton Seigneur, ton Dieu, toi -même. nous voulons t'aimer. Mon âme t'adore, mon âme est blanche, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le grand, et et bon. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce, parce que tu es le Dieu tout puissant. bénis soit ton nom, oh et saint Père, parce que tu nous aides à s'aimer par les choses et l'amour, Seigneur Dieu, à te mettre à la première -à place, Seigneur Dieu, dans nos vies. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu sois, Seigneur Dieu, notre base, Et tout ce que, Seigneur Dieu, nous donne nous puissions, Seigneur Dieu, dans le monde, et nous pouvons avoir la gloire de Jésus-Christ, que l'amour béni, Père. Merci, parce que tu es bénissant pour ce monde, manifeste. Amen. Pour chacun de nous au monde. Alléluia. Alléluia. Nous allons dem demander à Dieu de nous aider à être des personnes résolues. Voilà. Amen. Donc, comme je le disais, nous allons demander à Dieu de nous aider à être des personnes résolues et incorruptible. Prions. Ô oh, Père, Père est on est et oh on Les Seigneur, de de de de vraiment des de foi sont et nous soyons Dieu créatures, des créatures, des créatures, des créatures, de Dieu, des créatures, de à refléter les valeurs qui émanent de lui. Rion. Amen. <rire> Père éternel, et, et, nous, nous et, voulons faire et, et, et vous aider à révéler les, feu, les valeurs qui manquent de toi. Lorsque le monde voit Père éternel, que le monde sache que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des Nous Nous sommes des enfants de parce que tu nous aides véritablement, Seigneur à Dieu, oui, Seigneur, nous à être des enfants, Seigneur de enfant, de Dieu, être des enfants, Seigneur Jésus, Dieu fait la confiance, Seigneur Dieu de Donc, Merci, Seigneur. Parce nous que nous, nous, nous sommes pas pas des valeurs, bien. au nom Merci. de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu encore de nous aider à faire de lui notre priorité et l'objet de notre gloire, prions. Père éternel, nous bénissons ton nom parce que nous voulons Nous voulons que tu sois notre Nous voulons que tu dans nos vies dans que et atteint non, tes objectifs. Nos oui, ton Père et, éternel, ce qui n'est pas ce un un professionnel, que social, un homme social, tous les plans Père Père Seigneur, on est des passionnés de la gloire de Dieu. A nous réfléchir, Seigneur, du revoir. Merci, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es pour à nous référer à toi, à tout moment. À toi, sur la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons maintenant prier, demander à Dieu de renouveler en nous la foi. Parce qu'il est dit, sans la foi, nous n'est agréable à Dieu. Nous allons demander à Dieu de renouveler en nous la foi. Prions. Père Céleste, Père Céleste, viens à Père la foi, et agréable à la et vous dans la vous mettez la vous et au nom de Jésus, manifeste ta puissance, glorifie ton sein, nom, renouvelle la foi, renouvelle la foi, renouvelle la foi, renouvelle la la renouvelle la la la foi. la Merci. Merci. Merci. et Baba, so Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Amen. Dieu a assigné une mission dans la vie de chacun de nous sur la terre. Nous allons lui demander qu'il nous aide à réussir. Cette mission qu'il a assignée à chacun de nous. Prions. Oh, Père Céleste, nous le pouvons. Oh, Éternel, nous bénis c est c est ton nom, tu ta grâce. Et nous, que je voudrais, Seigneur que tu est notre la mission pour laquelle tu nous, son, nous, à nous as mis à objectifs. À toi, Mise. À toi, la duration, à toi, la duration et la magnificence. Toi, l'influence. objectifs. Achisons nos objectifs. Achisons nos objectifs. nos objectifs. Achisons nos et bien nous oui, aider à sur la On ne peut pas sur la terre. notre intimité nous. Nous avons besoin Sans de vous. de Nous Nous avons Nous Nous Nous Amen, Amen. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous aider à affectionner les, les, les choses de Dieu. Voilà, à affectionner les choses de Dieu. La voilà, prions pour ce sujet. Amen. Père, Père sans de nous aider, aider, Dieu nous aide nous affectionner et à nous affectionner. Souvient, à de nous notre de Dieu de a ai là où notre cœur et des... là où notre frigueur des... no, est un notre cœur est de Là où notre est de, et de et Amen. Amen. Nous, nous avons atteint les objectif, nous avons atteint nous avons atteint le la... Euh, première partie, donc nous allons tous dire merci à Dieu pour la concession des lieux qui sont montés à lui, comme il dit, en tout temps, De lui faire savoir nos besoins par la prière des supplications. Ah, mets... a... Merci Père. De Père, nous te Nous de grâce. Et nous allons dire merci à toi. Merci parce que Père merci parce que que nous a été évoqué. Parce que nous avons été évoqué. Nous avons été été Merci de, Merci de, de, de. nous avoir été au toi soit la gloire. Merci, Seigneur de. Dieu, nous, les... de bénir. ces Seigneur Dieu, de Seigneur Dieu, toi soit la gloire. Merci, Amen. Ah, amen. Alléluia. Amen. amen. Nous, allons passer, nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Et la deuxième partie, le thème, c'est la capacité et la puissance en Christ. Voilà. Et cette partie euh, sera dirigée par... Normalement, cette partie, voilà, devait être dirigée par notre frère Achille ou Dominique. Là, ils sont absents, donc voilà notre responsable. Euh, Madame Sairi va, va la diriger cette deuxième partie. Mmh. Amen, amen. Merci, modérateur. Je vous souhaite la bienvenue. Amen. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un bon moment. Vous m'avez tellement manqué. Je vous aime, vous savez. OK. Ah. Nous allons commencer ah. notre deuxième partie. Alors, le premier mmh. sujet est « nous capables d'atteindre tes objectifs sur la terre. Que le Saint-Esprit mmh. nous rende capables d'atteindre les objectifs de Dieu sur la terre. On prie. Père, Nous te bénissons et nous te prions. Oh Seigneur, la de Nous de Nous Nous <various timesimir> Amen. Amen. Amen. Nous allons prier pour le deuxième. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à le glorifier dans nos vies de chaque jour. Que Dieu nous aide à le glorifier dans notre vie de chaque jour et que tout ce que nous, fass, nous faisons, nous puissions le faire pour la gloire de Dieu. Père, aide-nous à te glorifier. Père, toi, -des -des. -des nous, avons nos, à nous avons nos Nous avons nos faiblesses. Même, rayons, nous, fais, nous nous, nous trompons parce que nous, nous sommes des erreurs. De nous avons besoin de droits. Et nous sommes si dans de de Et que quoi que nous fassions, nous nom nous nous allons Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. à révéler à justice et la, ta lumière Au monde. Au nous sommes les enfants de, de lumière. Que Dieu fasse les enfants de lumière qui éclairent le monde, mais que par nos vies aussi nous puissions révéler la justice de Dieu au monde. Oui. Père, nous te bénissons. Nous ta parole a dit Nous sommes les et la lumière. Étonne. lumière étonne. Seigneur, nous ne pouvons pas la lumière. Pardon, Père, que Dieu puisse le monde. Mais aussi, On oui. ne peut pas, oui. pas de par notre manière de marcher, de par notre manière, Père éternel, d'agir. Merci. Alléluia. Amen. Alors, la Bible est là où deux ou trois sont assemblés, à son nom, il est là. Et nous croyons ce soir que Dieu est au lieu de nous. C'est pourquoi nous allons lui dire merci pour sa présence, mais aussi merci de ce qu'il nous a exaucé. Merci, Mais, merci, merci, merci. Je nous te prions, Seigneur, et de nous, avoir de nous, et de de nous, avoir et de nous, et de et de de de nous avons dit, merci pour le déchets, Amen. Amen. Amen. Le modérateur, Amen. je vous laisse la parole. Amen. Alors, Amen. nous avons fini la deuxième partie. Et Amen. maintenant, nous allons donner encore la parole à Madame Saïri, voilà, pour le mot de fin. Monsieur le, le pasteur Saïri est là, voilà. Amen. Je lui laisse la parole pour, pour le mot de fin. Je laisse la, pa... je laisse la parole au, au pasteur Saïri parce que ah, là, souvent la connaissance est un peu difficile, c'est pourquoi quand il n'est pas là, il oui. prend la parole, mais quand la tête est là, il ne porte pas le chapeau, donc je cède la place à son serviteur. Oh. Et... Oh, oui, trois trois euh... voilà. oh, c'est oui, beaucoup. C est... C est assez. <rire> Merci beaucoup que Dieu bénisse. Soyez salués au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je salue l'apôtre Nakou. Euh, la je salue aussi le frère, le euh, bien aimé fidèle frère euh, Marcel Ouattara. Amen. Et puis, euh, oui, notre oui. responsable aussi, Mme Sahiri. Que Dieu nous bénisse tous. En tout cas, c'est une joie de nous retrouver. Amen. Vous Amen. savez, je suis même dans un endroit présent. J'ai quitté, quitté ma belle maison pour venir me mettre tout à fait au téléphone ici à cause de la collection. Donc, c'est ça qui fait souvent que c'est un peu compliqué. C'est pourquoi derrière moi, vous voyez un peu les choses bizarres. Je suis pratiquement dehors oh, tout à fait ici. Je crois que Dieu nous bénisse pour... Ouais. C'est pas à moi de dire le mot de fin. Parce que moi, je vous ai pris en cours, Mais c'est juste... Voilà. Mais c'est juste... C'est juste pour vraiment vous dire merci pour votre disponibilité. Et dire que, que Dieu bénisse votre engagement. L'œuvre, j'aime des prières et mission, vraiment continue. Je voudrais remercier Dieu aussi pour l'avis de Mme Thayeri qui fait mes épiers, en tout cas pour tenir en éveil ces programmes-là. Mmh. Mais toutefois, on est ensemble. Alors, on est ensemble et vraiment que Dieu nous bénisse les programmes-là. Voilà, on va vous les donner à mesure que le temps va arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes en fin d'année, et que chacun, où il se trouve, vraiment reste concentré dans la prière, dans la méditation aussi. Et l'œuvre avance par la grâce de Dieu, ici aussi, bien. Donc, que Dieu nous bénisse, et en tout cas, que la grâce de Dieu continue de nous accompagner, jusqu'à la nouvelle année. Amen. Amen. Amen. Amen. Est-ce oui. que vous me suivez? Oui. Est-ce que vous mm -hmm. Oui. Ah. Je, je, je, je dis Amen. Je ne sais pas si vous me le savez. Amen, On a Amen, déjà amen, amen. Amen, Pasteur. Que <rire> et Amen. Donc, Dieu oh, nous bénisse. Amen. Amen. Bénisse. Modérateur, okay. vous la parole. Ok, donc le Pasteur, Harry a fini. Voilà, donc nous allons demander au, au Pasteur Naku qui va avoir la et ce moment par la prière. À la... Ok, nous prions. Éternel. Voilà. Oui, nous prions. Éternel, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Amen. Parce que ce que tu commences, tu l'achèves. Alléluia. Même si elle est parcheminée par des difficultés, par des efforts, mais tu fais tout pour que ce que tu commences achève. Et tu as fait de nous des personnes pour participer à cette œuvre. Nous te bénissons pour ces sujets nous te bénissons pour la responsable, nous te bénissons pour le responsable, nous te bénissons pour tous les délégués et tous les membres, j'aime des prières et nous prions que Seigneur, nous nous retrouvons les jours à venir pour continuer cette œuvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, merci infiniment d'avoir suivi ce moment, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous que notre thème au début de cette année était la nouvelle saison et on avait pris trois jours pour conquérir nos territoires et pour entrer dans cette nouvelle saison. Et beaucoup de choses, beaucoup de produits se sont opérés au cours de cette année dans la vie de chacun d'entre nous. Alors, on aura un moment de témoignage, peut-être sur Facebook ou bien encore sur YouTube, on va essayer de rendre ça direct. Ce qui est sûr dans les mois à venir, comme le pasteur Saïri le disait tantôt, on aura des moments où on va vous donner le programme de l'année qui s'en vient, l'année 2023, le thème que Dieu nous a mis à cœur, que nous avons développé, nous allons le partager et on va vous dire comment est-ce que les choses vont se dérouler en cette année. Que Dieu vous bénisse, on vous dit au revoir et que vous ne perdez pas votre temps en restant trois minutes dans l'intimité de Dieu pour répandre votre âme devant le Seigneur et être régénéré par le Saint-Esprit. Au revoir, Dieu vous bénisse. Alors, au revoir. Au revoir. Au